Il est grand, et fort, et beau La de Entre 90 et 98, la France a produit 5 grandes comédies musicales Entre 2008 et 2016, on est passé à 32 Toutes sont des adaptations et on est arrivé à un tel manque de créativité Que je me suis même demandé comment les producteurs décidaient des sujets Notre prochaine comédie musicale pour l'année 2019 sera Suspense Star Wars Sais-tu ce qui est arrivé à ton père Oh Biwal m'a raconté Que vous l'aviez assassiné NON Je suis ton géniteur, ton taron Ensemble le royaume nous gouvernerons Non C'est pas vrai c'est impossible Ah, par contre, il faut une happy end. Je suis ton père, son père. vous êtes mon père, père. marchons main dans la main, et c'est super Su Vous l'avez bien compris, le sujet n'est pas choisi pour son originalité, mais pour sa popularité. Les super-héros Évidemment. Krypton, Krypton, Krypton. La kryptonite est mauvaise. Si j'en touche, je fais un malaise. Mais lorsque j'suis je suis à l'aise, je m'élève. Moi, Superman, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans réacteur ni moteur, je vole. Et tant qu'à faire, on n'a qu'à aussi adapter. Game of Thrones des cartelés. en décartelé. Ambroche et torturé et, ah ah et viscéré. Non, non, non, non, non Décapité, arraché. non, non, décapité, non, non, non, non, non, arraché Et s'est mijoté et réchauffer Les paroles J'ai arrêté de les écouter Je suis content d'être heureux, heureux C'est ça mon bonheur bien sûr, on te sert l'amour à toutes les sauces pour nourrir une intrigue sans fond. Je l'aime en secret, lui dire est interdit, souhaitez-vous ma vie que je sois votre messager Pourquoi les comédies musicales n'évoluent pas Et eh bah ben parce que ça marche J'espère tout de même qu'un jour les producteurs prendront un risque et feront évoluer le genre. En adaptant un porno par exemple. L'autre soir, j'étais seule dans mon lit. Seule, seule, le plombier était parti. Mais j'étais là, et j'étais là, et j'étais là, et j'étais là et on t'a démonté Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de El Muchacho. On repart avec une nouvelle saison pleine de surprises. Un énorme merci à Emeline et Alexandre pour leur participation. Le lien de leur chaîne, dans les commentaires, vous pouvez vous abonner, liker, partager pour diffuser El Muchacho au plus grand nombre. Oh